Oui, bonjour à tous. Je viens vous porter un petit témoignage, puisque je suis depuis quelques années à la recherche d'un marabout. J'ai entendu parler des marabouts. Et je suis à la recherche de marabouts pour voir dans quelle mesure je peux régler certains petits problèmes que je, que je subis actuellement. Quelqu'un m'en a parlé vaguement. Et je me suis rapprochée, j'ai contacté Maître Marabout. et je vous avoue que je n'ai du tout pas été déçue. C'est un homme très sérieux dans son travail, c'est un homme qui, qui dit la vérité et il, il a pu me sortir dans les difficultés que j'étais et de là euh, j'ai tenu à témoigner Puisque si vous avez des problèmes, vous pouvez le contacter. N'hésitez surtout pas, quel que soit ce que vous puissiez entendre, n'hésitez surtout pas à le contacter.